Au revoir Au revoir et merci pour le trajet Bah Alicia, qu'est-ce qu'on fout ici ah, On est à mes yeux, en banlieue lyonnaise Mais pourquoi Mais je t'ai jamais parlé de l'arbre généalogique de Sicile, du côté de ma grand-mère maternelle Bof Alors figure-toi que j'ai retrouvé la cousine de la nièce du grand oncle, Non, du beau-fils du grand oncle. de ma cousine par alliance Regarde, moi je suis là et elle, elle est là Ok Et Tante Janine a retrouvé son adresse Mais pourquoi je suis là, moi ben, Elle est chercheuse en neurosciences Comme toi D'accord et t'en as pas trouvé à Paris des chercheurs en neurosciences Là, Ils sont pas dans mon arbre généralogiques. C'est qui C'est Alicia Lefebvre Je suis la petite nièce du grand-oncle de ton parrain, de ta cousine, par alliance. Et tante Jeanette m'a donné ton adresse à Noël ah, c'est tante Janette. D'accord. Et elle fait partie de la famille aussi Bah, c'est Louise. Ah, ah bah, bah, rentrez. Ah. Alors, comme ça, tu es chercheuse en neurosciences Oui, j'ai fait ma thèse en neurosciences il y a quelques années. Et bah, d'ailleurs, regarde si tu es intéressée. J'ai euh, ma thèse ici. J'ai travaillé sur... Euh, regarde, c'est mon résultat principal. J'ai travaillé sur des interactions... Entre cellules nerveuses, ici, tu as le neurone et la microglie. Donc tu vois, on les voit ici, colorés en rouge et en vert. Mais pourquoi il y a des couleurs Tu ne m'as pas dit que le cerveau, c'est de la matière grise et de la matière blanche Oui, mais là, en fait, ils ont rajouté de la coloration. Hein en temps normal, dans le cerveau, les cellules, elles sont incolores. Et au laboratoire, on va rajouter des colorants pour rendre les cellules colorées et ainsi identifiables. Ah, mais comment vous faites ça C'est une méthode qui s'appelle l'immunohistochimie. C'est une méthode que j'ai pas mal pratiquée pendant ma thèse. Comme on ne peut pas colorer directement les cellules, on va appliquer des anticorps qui seront greffés avec des fluorophores. Ces anticorps vont aller se fixer sur des épitopes à la surface des cellules. Chaque anticorps est spécifique d'un épitope donné selon un modèle clé-serrure. Comme on ne peut pas colorer directement les cellules, ces fluorophores vont permettre de prendre les cellules colorées et ainsi identifiables. T'as compris Alicia Plus ou moins. On va jouer dans ta chambre Louise Oui. Allez viens. Alors ça ce sont tes poupées et on peut dire aussi figurine. Ah, on peut dire aussi figurine. Et elle s'appelle comment Tu me les présentes Aurore et Elsa. Aurore et Elsa. Et alors, il faut mettre les robes de Aurore et Elsa, c'est ça En fait, il faut que la robe aille à la même couleur du maillot. Ah, donc par exemple, si je fais comme ça... Est-ce que oui. ça marche non, il faut la même... faut que le maillot aille à la même couleur que la robe. Ah, et donc comme ça, là, ça va marcher. Ouais. Super. Gagné. Gagné, super. Et ici... Et... Gagné. Oh, c'est génial. Mais en fait, chaque robe est spécifique d'une poupée. Comme un système clé-serrure. Oh! De chimie, Louise et moi, on a tout compris. Alors, on utilise des anticorps sur lesquels on greffe des fluorochromes. Ces anticorps vont aller se fixer sur des épitopes qui se situent sur les différentes parties du neurone ou d'une cellule. Ces anticorps sont spécifiques des différents épitopes, donc un anticorps ne pourra pas se placer sur n'importe quel épitope, mais ira sur l'épitope qui lui correspond. Et ainsi, on passe d'une cellule incolore à une cellule dont les différentes parties sont facilement identifiables. Par exemple, ici, on obtient un neurone avec les dendrites qui sont verts, le soma qui est bleu et l'axone qui est orange. Et voilà le travail C'est bien Alicia, mais sache qu'il existe une deuxième méthode, une méthode d'immunohistochimie indirecte, qu'on appelle aussi la méthode sandwich. Non mais rassure-toi Alicia, c'est pas si compliqué. Pour ce faire, on utilise un anticorps primaire, non marqué, qui se fixe à un épitope, et on ajoute un second anticorps marqué par un fluorochrome. C'est pour cela qu'on appelle cette méthode la méthode sandwich. Allo oui, bonjour Oui, allo. Bonjour J'appelle pour le coach Sophie. Ah oui, dites-moi, ça tient toujours pour ce soir euh, Non, non, non. Euh, je ne peux pas, désolé. J'ai un terrible dégâts des eaux. Ok, bah bonne soirée. Mais attends, mais on ça veut dire qu'on dort où ce soir mm. C'est exactement le même chariot avec lequel je jouais chez mes grands-parents quand j'étais petite. Celui qu'on trouve dans leur vitrine. Oui, c'est vrai. La plupart des familles siciliennes, elles ont ce genre de chariot pour rappeler les traditions. Je suis inquiète. Désolée pour vous deux. Du coup, si vous voulez dormir là, j'aurai éventuellement, mais peut-être le canapé, si ah, ça oui, vous oui. intéresse. Ah, c'est une super idée. Avec plaisir. Mais c'est génial comme ça, on va pouvoir parler de notre arbre généalogique. De notre quoi Notre arbre généalogique avec euh, oncle Giuseppe, ah. tata Immacolata et Titi Quanti. Ah, c'est tous les gens, c'est tous ces petits carrés là ben oui. Et tu veux parler tous ces gens ce soir D'accord. la fête des Lumières à Lyon, mais au moins on a vu plein de pompons à oh, mes yeux. Au moins ça t'en a pris plein les yeux. <rire> Quelqu'un a vu les passages et la machine à étendre.